Pascal, travailler le soir, travailler le dimanche, qu'est-ce que tu en penses Qui est plutôt favorable euh, Non, moi je suis complètement contre, surtout si on parle de, du commerce et, et l'ouverture des magasins dimanche ou tard le soir. Euh, je pense que c'est encourager la société de consommation euh, dans le sens où on incite les gens euh, à acheter toujours plus à tous les moments de la journée. Euh, et puis ça incite aussi euh, les, les, les salariés à vouloir travailler toujours plus, gagner toujours plus. Et au final, passer moins de temps de loisirs, passer moins de temps libre avec sa famille et dans sa vie privée. Donc, c'est vraiment pour moi le symbole de la société de consommation. Et toi, Kelly, qu'est-ce que tu en penses bah, Je suis un peu du même avis, mais en même temps, je dirais que ça dépend des zones. Parce qu'il y a des, des zones où il y a des grandes villes et c'est répondre aussi aux besoins des gens qui habitent là-bas. Et euh, parfois ils n'ont pas le temps, donc après le travail, c'est bien qu'ils puissent trouver des magasins ouverts jusqu'à 22h le le soir par exemple. Et puis aussi, il y a toujours des, des jeunes qui, qui ont besoin de financer leurs études et ils ne peuvent pas le faire la semaine. Donc euh, c'est bien qu'ils puissent trouver un petit boulot à côté euh, le week-end. Et le samedi, bien sûr, ils veulent sortir donc il ne leur reste plus que le dimanche. Et toi, Julia, qu'en penses-tu ben, Je suis assez d'accord avec euh, Kelly, mais pour probablement différentes raisons. Je suis très favorable à la possibilité euh, pour les étudiants euh, de gagner de l'argent. C'est c'est un bonheur pour eux quand ils peuvent travailler le dimanche ou tard le soir. Ça correspond très bien à leurs études. Ils n'ont pas d'autres responsabilités de famille, etc. Mais il n'y a pas que le secteur de, de, de commerce. Hein. Il y a des fermiers, il y a des restaurateurs. Euh, et je suis assez, assez contre le fait que le gouvernement puisse dicter à qui que ce soit ce qu'il peut faire avec leur temps libre ou leur, leurs heures de travail. Je crois qu'un bon sens et en favorisant le, le libre arbitre de chacun de choisir, est mieux que de euh, légiférer sur quelque chose d'aussi fondamental. Je crois que Pascal veut dire quelque chose, elle n'est pas du tout d'accord. Non, quand tu parles de libre arbitre, euh, je ne suis pas d'accord parce que je ne pense pas que les salariés réellement choisissent de travailler le dimanche ou de travailler tard le soir ou en tout cas ils sont très peu finalement à le choisir et dans une entreprise quand euh, le patron dit vous avez la possibilité si vous le souhaitez de travailler le dimanche ou de travailler le soir euh, finalement les, les salariés acceptent parce que s'ils ne le font pas euh, ils peuvent être montrés du doigt euh, ça peut désorganiser euh, l'entreprise aussi et ils peuvent être euh, Pousser dehors. Et je, voilà, je, je pense qu'en majorité, on suit euh, ce que dit le patron et on n'ose pas aller contre une telle proposition de peur des représailles. Donc, euh, je, je, je ne crois pas en la notion de libre arbitre vraiment dans ce cas-là. Je peux juste dire une chose. Bon, mon expérience personnelle là-dessus, c'est que quand j'étais étudiante et que justement je voulais travailler le dimanche, euh, je devais mettre mon nom sur une liste d'attentes parce qu'on était nombreux à vouloir le faire parce qu'on était payé 50% de plus donc c'était vraiment, vraiment il fallait avoir de la chance et on, on était limité au nombre de fois qu'on pouvait le faire je crois qu'il y a un petit peu de propagande dans l'idée que ces mauvais patrons poussent ces pauvres mères de famille à bosser le dimanche parce qu'il y a vraiment plus de personnes qu'on croit qui sont libres, hein, qui n'ont pas forcément des familles de jeunes enfants élevés euh, qui veulent justement faire ça parce qu'ils gagne plus en le faisant. Il y a tous les services aussi, hein, le, le secteur des secteurs de services. Il y a les hôpitaux. On ne pose pas la question là. Hein. Si on est malade un dimanche ou si on est, euh, il y a quand même un, un système de bon sens. Si on a une peine de site, euh, le, le dimanche, on n'accepterait pas d'entendre dire que, bah non, c'est le week-end, c'est fermé jusqu'à demain matin. Je crois que Bénédicte veut aussi intervenir dans la discussion. Oui, donc personnellement je suis plus de la vie de Pascal et pour rebondir sur ce que vient te dire Julia, ce que tu viens de dire Julia, c'est que je pense que le problème c'est pas que des choses soient ouvertes ou pas le dimanche, c'est spécialement les commerces, ce que disait Pascal, ce qui est en rapport avec la consommation. Le libéralisme, une société qui propose tout le temps d'acheter, d'acheter, de consommer, et on n'a pas le temps la semaine, on travaille, et puis le week-end qu'est-ce qu'on fait On consomme. Donc, je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Par exemple, s'occuper de son jardin, ça peut être une solution. S'occuper de sa famille. Et puis, euh... et puis voilà, avoir d'autres activités que de consommer. Et moi, je suis plus pour un système d'autosuffisance, même si c'est sûr que le développement du pays est important, que c'est un peu compliqué de parler ça en ce moment, étant donné euh... la crise de l'emploi. Et qu'on pourrait se dire que créer des emplois le dimanche, ça pourrait être bon, mais euh... c'est une question de valeur. Et euh... moi, je suis plus pour... Euh ne pas permettre euh, au commerce d'ouvrir euh, comme ça quand ils veulent euh, pouvoir faire euh, du bénéfice. Voilà. Mais est-ce que tu crois réellement que si le gouvernement interdit aux au magasins d'ouvrir le dimanche, que les gens vont du jour au lendemain changer leur comportement, arrêter d'acheter et faire du jardin Alors, moi je crois personnellement que s'ils ont envie d'acheter, s'ils ont envie de, de, de consommer, ils vont le faire différemment peut-être euh, via internet, qui se développe beaucoup, et on va se trouver avec beaucoup de personnes en train de consommer sur les sites, plutôt que d'aller dans, dans un commerce où il y a des personnes qui sont employées. Je, je ne crois pas qu'une législation va changer la nature de l'être humain en ce qui concerne la consommation, mais c'est un avis tout à fait personnel. Euh, quand les gens euh, ne travaillaient pas le dimanche, quand le dimanche était une journée libre, une journée pour soi, euh, les gens... Avait justement ces activités qui nous paraissent maintenant peut-être euh, euh, désuètes, mais a, avait ces activités familiales réellement. Et, et euh, finalement, voilà où on en est maintenant. Les gens demandent à travailler le dimanche, à gagner plus. Ok Pascal, alors okay, qui lève la main, on va lui donner la parole. Oui justement Pascal, tu parlais de, de tradition, mais je pense qu'il faut être réaliste et aussi vivre avec son temps. Pour le coup, je ne vais pas paraître trop conservatrice, mais bien au contraire, euh, je reviens sur l'idée de Julia d'acheter par exemple via Internet. C'est un autre moyen de consommation. Effectivement, si je restais euh, traditionnelle, alors j'irais au marché à Amboise le dimanche par exemple. Ceci dit, euh, on pourrait aussi ouvrir le débat des supermarchés ou du drive, mais moi je serais bien pour euh, et très favorable euh, à l'idée qu'on puisse aussi ouvrir les drives par exemple le dimanche. Donc ça va vous paraître complètement euh, extrême mais euh, ce serait pour moi une bonne option aussi. Et pourtant j'ai une famille et euh, parfois eh bien, il euh, y a le temps aussi qui nous contraint et pas forcément l'argent d'ailleurs. Béné, t'as perdu ton idée Oui, non, mais euh, pour revenir euh, sur ce que disait tout à l'heure euh, Julia, comme quoi c'était du bon sens euh, que le gouvernement n'a pas à intervenir et à dire aux gens ce qu'ils ont à faire, euh, que c'est du bon sens que les choses soient ouvertes, puisqu'il y a des services à proposer le dimanche, il y a des gens qui ont une demande. En effet, c'est sûr qu'on peut se poser cette question, mais je pense que tout de même, le fait que le gouvernement... Enfin, euh, le gouvernement, c'est censé... Euh, à un moment euh, mettre des, des limites, il y a un cas dont on vit en société, cette société elle a des, elle a des limites quoi, et euh, justement il peut être là et se poser la question, alors justement il y a un débat sur ce sujet, mais euh, je pense que c'est important de se, de se poser la question, et c'est pas qu'une histoire que ça coule de source que tout soit ouvert le, le dimanche quoi, ce serait, euh, ce serait trop simple, même s'il y a euh, une demande en effet, que je peux comprendre aussi ce que tu dis Kelly concernant euh, le besoin des gens qui travaillent la semaine, mais euh, comment on faisait avant, quoi Jusqu'où on va aller après C'est ça aussi. Vers quoi, euh, vers quoi on se dirige en, en laissant euh, les choses comme ça euh, de plus en plus euh, ouvertes euh, voilà. Il y a peut-être une autre dimension oui, d'ignorer. Euh, C'est la notion de la société en général, de notre monde en général, combien ça a changé depuis cette période nostalgique où tout le monde menait une vie plus calme. Le monde a changé, on est bombardés par la publicité toute la semaine. Donc, euh, partout on regarde, nos oreilles sont remplies avec ça en permanence. Donc, il y a une incitation. Je suis d'accord avec toi, Pascal. Je trouve qu'on vit dans une société de consommation euh, absolument effarante, ça, ça m'effraie aussi, et on est en train, je crois, d'arriver de, de, à notre perte en tant que civilisation à travers ça. On crée, on produit beaucoup trop, mais en même temps, on nous pousse à produire beaucoup plus. On n'a pas besoin de tout ce qu'on a, on n'a pas besoin d'acheter en permanence, mais la société envoie un double message. Ils envoient en même temps il faut rester naturel, il faut rester très zen, il faut profiter de sa famille, son jardin, etc. Mais en même temps, pour le bien du pays, il faut consommer, il faut produire et plus et plus et plus et plus. Je ne sais pas s'il y a une réponse à ce problème. La question, c'est de savoir quel jeu on joue, quelle position on prend. Est-ce oui. qu'on joue le jeu de cette nouvelle société que tu décris toi-même euh, voilà, comme euh, négative finalement oui, oui, Ou bien est-ce que ça devient un acte aussi civique, un acte humain de, de se dire non, moi je, je, je ne joue pas ce jeu-là je ne sais pas. Le temps de décompter, une petite réponse, Kelly Oui, je serai brève. Pour moi, ça s'appelle juste de l'évolution. Et l'évolution, c'est soit un retour en arrière, soit on avance et vivre avec son temps. Une petite réponse Oui, non, moi, je ne suis pas trop d'accord avec cette idée de Kelly. Moi, je pense plus que la grande question, justement, c'est euh, que chaque citoyen, en tant qu'acteur de la société, devrait réfléchir à ses actes de consommation qui influencent la politique et la société dans laquelle on vit. Voilà. Merci beaucoup.